Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation Bash. Aujourd'hui, nous allons apprendre à manipuler les structures conditionnelles avec Bash. Alors, les objectifs de cette vidéo vont être de comprendre et réaliser des exécutions conditionnelles avec Bash en développant par la pratique les réponses aux questions suivantes. Comment exécuter un bloc de code à partir d'un test, ou autrement dit une condition Comment enchaîner une commande spécifique en fonction du succès ou de l'échec de la précédente Comment exécuter un bloc de code particulier en fonction de la valeur d'une variable Voilà. Alors, Tout d'abord, voyons comment exécuter un bloc de code à partir d'un test, ou une condition. Donc, Pour cela, on va utiliser la commande if et donc la syntaxe de cette commande c'est la suivante voilà donc généralement c'est if donc notre test point virgule zen, donc un bloc de code et si donc le test n'est pas vrai à ce moment-là un autre bloc de code voilà donc si le test finalement passe c'est-à-dire si la valeur de retour dollar point d'interrogation, est égale à 0 c'est tout le bloc de code qui se situe à ce niveau-là qui est exécuté sinon ce sera celui-ci voilà alors prenons un exemple donc pour illustrer ça donc dans cet exemple on va écrire un script qui lit un nombre au clavier on va le stocker dans une variable puis on va tester si sa valeur est supérieure à 5 si c'est le cas alors on affiche à l'écran le texte nombre supérieur à 5 et sinon si c'est pas le cas donc on va afficher le nombre le le texte pardon nombre inférieur ou égal à 5. Voilà. Donc je vais écrire mon script voilà. script.sh ok donc je démarre mon script comme d'habitude avec mon shebang donc là j'écris donc entrée nombre voilà donc là read number ça veut dire que je vais demander à l'utilisateur de saisir au clavier donc un nombre et je vais le stocker dans la variable number donc là je fais un test arithmétique est ce que le nombre est supérieur à 5 voilà, donc si le nombre est supérieur à 5, à ce moment-là, exécute cette commande-là, donc écho nombre supérieur à 5, voilà. et sinon, exécute cette commande-là, c'est-à-dire affiche-moi nombre inférieur ou égal à 5. Voilà, donc là, je sauvegarde. Voilà, donc maintenant, j'exécute. appeler script.sh voilà pardon bash script.sh donc entrer un nombre cette fois-ci donc par exemple je vais rentrer 5 effectivement le nombre est inférieur ou égal à 5 donc là en l'occurrence je, euh, je suis passé donc dans la deuxième condition donc dans la condition else donc si je rouvre donc mon script paf, je vais ouvrir là tmp scriptsh voilà, donc si j'ouvre mon script, c'est-à-dire quand je saisis 5, finalement, je passe ici, voilà, donc à ce niveau-là, et si maintenant je relance mon script avec donc, autre chose, voilà, par exemple 6, à ce moment-là, donc ça m'affiche nombre supérieur à 5, c'est-à-dire que je passe ici, car effectivement 6 est bien supérieur à 5, ok. Alors, voyons maintenant comment enchaîner une commande spécifique en fonction du succès ou de l'échec de la précédente. Donc, pour cela, on va utiliser des opérateurs conditionnels, donc qui sont AND, voilà, et donc qui se met avec une double esperluette, et le OR, voilà, donc avec un double pipe vertical. Alors, quand on utilise le double esperluette, la deuxième commande ne s'exécute que si la première est un succès. Donc, prenons un exemple pour comprendre. Donc, dans cet exemple, on va tester si euh, l'exécutable slash usr slash bin slash firefox est exécutable par l'utilisateur courant. Et si c'est le cas, alors on va afficher le texte fichier exécutable. Okay. Donc, donc test-x, donc ça c'est le test qui permet de voir si le fichier est exécutable par l'utilisateur courant. Voilà, donc le double sperluette, donc c'est le end logique. Firefox est exécutable. Voilà, donc si ce test-là, finalement, renvoie la valeur euh, renvoie 0 comme valeur pour $.interrogation, alors tout ce qu'il y a derrière, normalement, devra être exécuté. Voilà, Et effectivement, ça marche. Et inversement, naturellement, si... Autrement, regardez, on va encore tester autre chose. Cette fois-ci, on va tester si ETC est stable qui lui, pour le coup, n'est pas exécutable. FSTab, voilà. Et là, on voit effectivement que tout ce qu'il y a derrière n'est pas exécuté, c'est-à-dire que la commande Firefox, euh, le, le, le message Firefox est exécutable ne s'affiche pas, car effectivement, cette commande-là, en fait, ce test-là échoue. Ok, donc maintenant, donc, voyons euh, l'usage cette fois-ci du double pipe vertical. Celui-ci va permettre d'exécuter une deuxième commande uniquement si la précédente a échoué. Donc on va reprendre un exemple où là, on va tester. Donc on va reprendre finalement notre exemple là, test-x slash etc fstable. Et donc on va regarder si etc fstable est un fichier exécutable. Et si ce n'est pas le cas, alors la deuxième commande va être exécutée et le texte slash etc fstable n'est pas exécutable. Donc etc fstable n'est pas exécutable. Voilà. Et effectivement, on voit que ça passe, c'est-à-dire que dans la mesure où ce test-là échoue, à ce moment-là, tout ce qu'il y a après le double pipe, donc c'est l'inverse du double ampersand, hein, tout ce qu'il y a après le double pipe, à ce moment-là, sera exécuté. Voilà. Et effectivement, « slash vtc slash n'est pas exécutable », est affiché. Alors il faut savoir qu'il va être possible, du coup, de chaîner les deux opérateurs de la manière suivante. Donc... On va refaire la même chose, où là, on va reprendre, donc, on va retester si usrbin Firefox donc est exécutable. Et si c'est le cas, alors la commande qui va figurer juste après l'opérateur double Sperluet va être exécutée. Sinon, c'est celle qui va figurer juste après l'opérateur euh, euh, euh, double pipe. Voilà. Donc, Finalement, je reprends le début de mon test. Là, je vais faire écho fichier exécutable, Voilà. et cette fois-ci, donc, je chaîne fichier non exécutable. Et là, effectivement, on voit que c'est ce qu'il y a là qui est affiché, car usr/bin/firefox est bien exécutable. Et donc, on va prendre un deuxième exemple, où cette fois-ci, on va faire ça avec etc.fstab. Voilà, donc ça, c'est pour illustrer, en gros, que ça va prendre ce chemin-là, et que ça va donc sauter cette étape avec le double spériluette. Et effectivement, on voit que fichier non exécutable est affiché, c'est-à-dire que c'est bien ce chemin-là, celui qui est après le double pipe qui a été pris, car cette, ce test-là, en fait, a échoué. Ok. Alors, voyons maintenant comment on exécute un bloc de code particulier en fonction de la valeur d'une variable. Donc, pour cela, on va utiliser l'instruction case, et donc la syntaxe généralement va être la suivante. Donc, hop, j'efface ça. Voilà. Donc, on va avoir case. Donc, le nom de notre variable in. Donc, on va avoir un premier pattern. Voilà. Donc, avec une valeur deux points virgule. C'est important, hein, les deux points virgule. Un deuxième pattern. Voilà. Avec donc deux points virgule. Et après le pattern par défaut toujours avec deux points-virgules, points, et on ferme la condition avec exact. Voilà. Donc ça, c'est la structure un peu globale, la syntaxe un peu générale donc, de ceci. Alors sachez que pattern, donc c'est une constante ou une expression générique, et le pattern donc étoile, je l'ai déjà dit, en fait c'est le pattern par défaut. Donc c'est une forme de else dans les expressions conditionnelles plus classiques. Voilà. Et encore une fois, hein, j'insiste, les deux points-virgules à chaque fois sont très importants quand on passe d'un pattern à l'autre, sans quoi ça va vous lancer une erreur ou ça risque d'avoir un comportement qui n'est pas attendu. Alors, prenons quelques exemples plus concrets. Donc, tout d'abord, on va prendre un premier exemple où, dans ce premier exemple, on va écrire un script qui s'appelle sample.sh où on va définir la variable prénom avec la valeur codeur. On va faire ensuite un test pour voir si la valeur de cette variable match le premier pattern, donc qui est égal à étoile C0 étoile. Voilà. Et si c'est le cas, à ce moment-là, le script va renvoyer true. Sinon, le flux d'exécution va passer dans le pattern par défaut, donc le pattern étoile qui lui va renvoyer false. Voilà. Donc, ça, c'est grosso modo. Donc, je crée mon script. Donc, on va appeler sample.sh. Point .sh, voilà, donc comme d'habitude je mets mon shibang, donc prénom égale codeur, codeur, voilà, case, donc prénom in, voilà, donc là ici j'ai mon premier pattern, true, voilà, j'ai fait l'erreur que je vous disais, hein, j'ai mis qu'un seul point virgule au lieu d'en mettre deux, voilà, et cette fois-ci, donc ça renvoie false. Voilà. Là je fais exac. Voilà. Donc là maintenant je vais tester. Donc bash sample.sh et j'affiche la valeur de retour. Et effectivement, codeur commence bien par, donc contient bien ces 0 et du coup ça me renvoie bien 0. Voilà. Donc prenons cette fois-ci un deuxième exemple où là on va écrire donc, un script sample2.sh. Voilà, et qui lui va demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Le script va alors stocker la saisie dans une variable num, puis on va faire un test sur le premier pattern donc, pour savoir en fait si euh, il s'agit d'un nombre et à ce moment-là le script va renvoyer vrai si c'est le cas, sinon il va renvoyer faux. Donc on va reprendre voilà, bim tmp 2.sh donc echo-n entrée un nombre de points read number wow, on va, va, va l'appeler num voilà num voilà donc est ce que ça contient des 0 et des 9 voilà et sac voilà et là donc on va comme tout à l'heure on va tester le script voilà donc bash slash tmp simple sample 2.sh on va combiner effectivement le double hamshire qu'on a vu tout à l'heure écho nombre et si c'est pas le cas écho chaîne Voilà. ok donc entrer un nombre donc par exemple je vais entrer 4 4 4, 4, 4 voilà et effectivement il s'agit bien de nombre cette fois c'est entrer une chaîne salut voilà et cette fois-ci, le système me renvoie chaîne. Ok. Donc la première fois, quand j'ai saisi 4444, je suis passé par là. Et la deuxième fois, donc, je suis passé. Donc quand j'ai saisi chaîne, je suis plutôt passé par là. Voilà. Donc c'est fini pour cette courte vidéo. Alors retrouvez l'article complet de cette vidéo avec ces exemples, encore plus de contenu sur le site https skillsfr Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.